On a tout le temps envie de faire l'amour. Moi je me dis qu'il y a une différence entre avoir très souvent envie et avoir une sensation d'insatisfaction chronique. Euh, je me dis ok si j'ai tout le temps envie de faire l'amour, que mon partenaire en peut plus, en plus ça nous éloigne, c'est peut-être qu'il y, y a quelque chose dans la manière dont on fait l'amour qui vient pas me nourrir pleinement. Euh, et je, aucunement je dis il y a trop de désir, c'est pas bien d'avoir plein de désirs on peut avoir envie de faire l'amour tout le temps et ça peut être magnifique mais je sais pas pourquoi je soupçonne dans cette question qu'il y a quand même ce sensation de c'est jamais assez et si c'est jamais assez on a besoin de se poser la question de pourquoi c'est jamais assez et moi je pense que c'est pas la quantité mais la manière dont on fait l'amour qui, qui nous laisse peut-être un sentiment de reviendit donc, et, et même on peut faire l'amour en ayant un orgasme à chaque fois, et quand même pas être pleinement « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon, je me sens vraiment nourrie. » Et du coup, je pense que ça serait intéressant de faire une petite exploration sur quelles sont les choses que je recherche dans la sexualité. Donc ça peut être du plaisir, un orgasme, ok, quoi d'autre euh, La connexion intime, ça peut être... Euh... Avoir une décharge émotionnelle, ça pourrait être euh, partager un beau moment, ça pourrait être euh, faire circuler l'énergie à l'intérieur de mon corps. Ça pourrait être plein de raisons en fait, je pense qu'il y a autant de raisons que de personnes sur Terre de faire l'amour. Et, et si on a cette sensation là, je vous inviterais vraiment à identifier quelles sont les raisons. Et du coup de voir après un rapport sexuel, est-ce que ça a coché est-ce que ça a rempli mon besoin en fait Et sinon, comment est-ce qu'on peut organiser les rapports pour que ça réponde vraiment à mon besoin Parce que je pense que si c'est juste... C'est pas forcément une question de fréquence, mais c'est vraiment d'avoir... C'est pareil, si on grignote toute la journée, mais qu'on mange que des chips, ouais, on a mangé, mais on n'a pas mangé quelque chose de nourrissant. Alors que si on mange un vrai plat, fou euh... Fait maison, avec, euh, avec des protéines, des légumes, tout ça. Enfin, en fait, on est calé pendant quelques heures. Et justement, on a besoin de digérer. Ce qui m'amène à la deuxième chose. Que parfois, on a cette sensation de plus, plus, plus, plus. Et c'est ce qu'on nous apprend aussi dans la société. Il faut toujours plus, plus, plus, plus, plus. On prend rarement le temps de la gratitude. Et de reconnaître ce qu'on a. De digérer, en fait. Donc... Moi j'inviterai. et là je ne parle pas de du partenaire parce que c'est la personne qui a posé la question, donc je m'adresse à ça, c'est encore une autre question, quand notre partenaire a plus de désir que nous, comment faire Mais ça sera toute une autre vidéo, promis. Euh, là la question c'est vraiment, moi j'ai tous ce désir, je me sens frustrée. Reconnaître ce que j'ai. Écrire une liste de gratitude. Faire une méditation sur la gratitude, sur, sur la sexualité. Pour vraiment digérer en fait pour reconnaître ce qu'on a et puis mettre en place ce dont on a besoin pour que la sexualité réponde vraiment à nos besoins plutôt que d'essayer juste d'augmenter la fréquence augmentons la densité des nutriments qu'on va trouver dans la sexualité